J'espère que tu vas bien Arrête de me défoncer le sommier Elle est en train de me déchiqueter mes draps là. Merci Arrête ça hein Ah Vu que je suis une fille sympa il y a quelques temps Je vous ai fait mes résolutions -e de 2017 Une petite se bella On va se l'avouer Je sais pas si vous l'aviez compris Mais c'était pas les vrais Là je vais vous faire mes vraies résolutions de 2017 Les trucs que je veux tenir mon gars Donc c'est parti <musique> avoir mon bac ES, mention bien minimum, comme ça euh, plus tu vises haut et plus... Euh, bref enfin je me comprends, en fait disons que je vais viser la très bien, j'aurai plus de chances d'atteindre la bien ce serait absolument dream girl choses que j'aurais mises sur cette pour ceux qui sortent d'une grotte et qui ne savent pas ce que c'est qu'une bucket list ou juste qui or qui connaissent pas le nom associé euh, à l'objet en fait c'est juste une liste de choses à faire avant de mourir voilà des objectifs de vie disons wow, mais qu'est ce que tu fais là elle est là t'es relou toi un peu oh, putain. je suis désolée <rire> je sais plus ce que je disais hein. oui la bucket list <rire> Donc j'aimerais réaliser 5 choses au moins euh, de, cette, de cette liste. Je sens que la liste va être longue. Donc je la ferai début 2017 je pense. <musique> Celle-là, j'ose pas la dire. C'est de voir Forrest Gump. Yeah, mais me tapez pas, me tapez pas. Je sais, ok Je ne l'ai jamais vu. Je suis inculte. Je ne, je ne mérite pas de vivre, ok Ça va, je sais. À chaque fois, on me dit la même chose. Je ne l'ai pas vu. Il est sur ma liste des films à voir. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo sur ma liste des films à voir. Ce serait cool. Bref, je m'égare. <musique> je compte laver mes chakras mais genre les laver grave genre au Karcher mon gars et du coup être en 2017 un peu moins impulsive et un peu plus compréhensible ça va être compliqué mais on va essayer les chakras genre je me ferai vraiment une idée dans ma tête de à quoi ça ressemble bien. Pour moi les chakras ça se trouve là, en fait c'est au cœur, donc au centre de notre corps, du coup au centre de notre âme Donc c'est ce qui constitue notre âme, c'est pas clair Mais genre moi j'imagine ça en fait, j'imagine genre qu'on a trois chakras hein, Et moi genre je les vois un petit peu euh, plutôt ronds mais un petit peu anguleux sur les côtés Bref c'est ma description des chakras, c'est comme ça que je les vois en passant j'ai cru pendant à peu près 15 ans de ma vie que euh, les akras, c'était des chakras. Vous savez les, les petites boulettes là qu'on mange, les, les, a, les akras, mais j'ai toujours appelé ça des chakras. Bref. <musique> dire au revoir à mon doudou. Eh faut que je vous le montre d'ailleurs, il est où lui Doud J'ai pris mon doudou Merde Il est où le con encore Il se cache tout le temps, c'est fou quoi le mec est un cachoty. Je suis désolée, il doit être en bas, donc bon c'est pas grave. Parce que en fait, étant donné que quand j'étais petite, mes parents ont acheté mon doudou en 5 exemplaires, comme ça ma mère pouvait faire un roulement et euh, laver mes doudous au fur et à mesure euh, sans, que je me, sans que je me rende compte. Jusqu'au jour où j'ai vu l'étendoir à linge avec 4 doudous pendus par les oreilles comme ça, en train de sécher. J'avais mon autre, mon sixième doudou dans la main. Et là j'étais. Jour-là, mon enfant est clairement parti en fumée. Bref, c'est vrai que mon doudou, bah, j'ai un petit peu depuis ma naissance, comme beaucoup de gens. Et euh, bah, je pense que là, c'est l'année où je vais avoir 18 ans. Il serait temps de m'en séparer, genre pas m'en séparer, enfin, genre quand j'en ressens plus le besoin, quoi. Je vais le garder, évidemment, mais il faut voilà, faut mettre une distance entre nous. Chut, on écoute Pour 2017, je compte euh, remettre à leur place deux personnes que je connais qui commencent à me courir sur le haricot, comme on dit, <rire> que l'on va appeler Liliane et Marcel. Je dois avouer qu'au début je voulais les appeler Jackie et Michel, mais euh, je me suis dit euh, ça fait un peu beauf. Alors, euh, Liliane et Marcel, c'est bien. Je sais que c'est chiant là, quand, quand les gens, ils parlent d'un truc, c'est c'est les seuls à pouvoir comprendre ce qu'ils disent. Mais je m'en fous C'est pas grave. Liliane et Marcel, c'est deux personnes qui sont absolument exécrables, qui ne m'apportent absolument rien, qui ne m'apportent que des problèmes. Donc, Liliane et Marcel, je vous dis adieu pour 2018, en tout cas en 2018. Je vous verrai plus, les gars. J'espère! C'était mes vraies résolutions pour l'année 2017. Peut-être que vous vous serez reconnus dans certaines, comme dire au revoir à votre doudou. Parce que si vous allez avoir 18 ans comme moi, et ben vous craignez un petit peu comme moi. Mais bon, sur ce, dites-moi dans les commentaires quelles sont vos résolutions. Parce que clairement, ça m'intéresse un max. Vu que là, on peut pas dire que ce soit de gros objectifs de vie. Mais bon, si ça peut, ça peut me donner des idées pour être une meilleure personne et pour m'améliorer, c'est génial. Non mais est-ce que ce chat est sérieux là Et on t'a vu hein Du coup je vous fais des bisous et ciao